Et nous avons un sujet matin, l'Esprit de Dieu, moins pour nous partager ensemble avec nous. Et votre attention, et un sujet, il une ligne révélation, bon Dieu, nous communiquer nous, dans petit niveau nous, te avons un sujet, ça. Le périmètre de Dieu. Sa fragilité ses exigences et ses avantages le périmètre de Dieu sa fragilité ses exigences et ses avantages bien aimé dans le Seigneur non pas sans savoir que Dieu c'est le Dieu de tout l'univers il est omniprésent il est omniscient il est omnipotent. Il est le Dieu de toute la terre. Alléluia. Et pas que est le Dieu de toute la Ce qui a dit, même là, nous t'apprenons les ailes de l'aurore. Même là, nous t'allons habiter jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu Est-ce qu'elle est l'église à la matin? Il est le Dieu de tout l'univers. Mais, cependant, Dieu est dans sa relation que le bien avec l'homme. D'une manière générale, il y a une relation avec l'homme. Mais, d'une manière particulière, mon Dieu est en relation avec serviteur Il est relation avec servante Et relation ça, il n'est pas qu'en fait n'importe qui façon. Voilà pourquoi Dieu, a établi un périmètre. Est-ce que l'église a l'amateur? Dieu a établi un périmètre. Périmètre ça. Ça à un périmètre ça. Il relations, établi relation avec les chrétiens. Il relation avec les serviteurs. Donc, là, nous parler de périmètre. Nous connaissons le contour. Son espace qui est délimité. Donc, chrétiens, bon Dieu placé, là, il un périmètre. Et, et laissez-moi vous dire ce matin, ce périmètre n'est pas réservé à n'importe qui. Il y un groupe de monde, alléluia, qui doit qui capable de faire partie de ce périmètre. Est-ce que l'Église a la matin Abrié, Bible dit, il fut de temps, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. c'est Alléluia. Laissons nous faire ça nous. Nous ne pouvons pas fonctionner en vertu des principes. Nous que des lois qui sont établies pour nous. Nous sommes nous, le côté nous. Nous sommes pour une femme de nous. Nous sommes pour un garçon de nous. Alléluia. Mais pour Dieu dans son amour, dans sa miséricorde insondable, nous ne pouvons pas l'arrêter comme ça. est ce que l'église ça à la Alléluia. Donc, l'oublier, mon bagaille, bon bagaille, l'oublier, fait. Et nous allons entrer dans une phase de transition. Et ça fait texte ça dit, Alléluia, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, l'homme en dehors de périmètre ça, que mon Dieu t'établit à son ancienne créature, Alléluia. Les moi te prendre garçon ou le ou te chaque garçon ou le ou le programme ou le ou alléluia ou t'as le parle ou tes amen amen amen amen ou tes passé quand tu tes garçon ou le quand tu tes femme ou le mais a alléluia nous passer de l'ancienne créature à la nouvelle créature et bon dieu placez nos périmètres est-ce que l'église à la matin et nous te dit tantôt ce périmètre n'est pas réservé à n'importe qui, mais à un groupe de personnes. Amen, amen. Il y a un groupe de personnes spéciales. Est-ce qu'on a l'église là Gardez-moi, je dire, il y a un périmètre spécial pour un groupe de personnes spéciales. Est-ce qu'on a, ma Est-ce qu'on a, ma Périmètre, là, y a son spécial, N'importe qui ne va rentrer dans le périmètre, ça. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a Alléluia, c'est pas c'est pas c'est pas et pas pour faire pour entrer dans périmètre ça. Est-ce que est-ce que est-ce que là c'est pas une capacité économique pour gagner pour entrer dans périmètre ça. Alléluia, c'est pas bien pour bien habillé mettre belle veste pour entrer dans périmètre ça. Mais qu'on chante pour y a Alléluia parce qu'en dans périmètre là des disciplinés, en dans périmètre là discipline. disciplinés, en dans périmètre là pas qu'un le. Est-ce que a a les la matin? Il est a un pierre 2, le verset 9, qui est-ce qui là? Il dit, vous au contraire, bâton de l'église là, vous êtes une race élue, vous êtes un, alléluia, bâton de une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia, on va annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Allez, le Alléluia, Amen, Amen. L'autre est dans le périmètre, bonjour, ou une lumière. Est-ce qu'on là, est-ce qu'on a. Mais l'en dehors de ce périmètre, on va fonctionner dans la ténèbre. Alléluia, malgré capacité au moi fonctionne dans ténèbre. Malgré qu'un intellectuel, moi fonctionne dans ténèbres. Malgré, Alléluia, ou capable admis à l'Académie française, ou son grand écrivain, mais observé les bas, Alléluia, dans ténèbre. Malgré diplôme, licence, doctorat qu'a fait, depuis que vous dehors de ce périmètre dans ténèbre ou à fonctionner est-ce que l'église là est-ce que l'église là est-ce que l'église là dont périmètre la gain principe Gardez mon moun pas koula du périmètre là, là gain discipline li noli li gain principe li gain discipline alléluia et ça fait garder tout passé sérieux dans le temps ou pas capable mettre action sur discipline ou pas capable mettre action sur principe parce que dans périmètre là gros gens pour fonctionner gros gens pour تمier, on on peut peut y ou pas capable ou pas capable ouais choix dans périmètre là ou pas faire ça Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dame, comprendre ça, ma Alléluia. Elle dit, Dieu, il un périmètre. Mais ma il on doit comprendre que, le périmètre là, il est fragile. mon Qui ça veut dire, le périmètre là, il ifra? est fragile. Puisque il y a des normes qui établissent, ce périmètre est régi par des normes, par des principes. Donc, toute violation de ces principes, alléluia, capable conduit au métro dehors périmètre-là. Est-ce que l'église a là, matin Voilà pourquoi nous disons ce matin que ce périmètre est fragile, extrêmement fragile, est fragile au superlatif. Est-ce que l'église a là? Jérémie 17, le verset 4, il dit, tu perdras. Ah, on comprend l'église. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Et ça la dit dans le psaume 139. Il dit, regarde, Seigneur. Elle dit, pas le monde de périmètre, là, là, ben, bon, tu avais, M'oblige à veiller obligé à contrôler. M'oblige sous-même. La paix, mon Dieu, avec vous. obligé à garder à gauche. obligé à garder à droite. obligé à garder à gauche, à droite. obligé à garder devant. obligé à garder derrière. La paix, mon Dieu, avec Parce que, pas qu'à la fragile, le fragile. gardez mon de quoi on doit dire fragile. Le fragile, tendez. Le fragile, tendez. En périmètre périmètres sensibles. La paix, mon Dieu, avec Amen, amen, amen, amen. Amen, amen. Son bataillé. son question de tout service. La paix, mon Dieu, avec l'église, là. Son bataille liée. Alléluia Amen. Comme dans le Usa Serviteur de Dieu. Usa il, il se trouvait dans le périmètre de Dieu. C'est comme dans le Là nous loup. âge de l'alliance là. Et quand le papa Usalte. La paix mon La paix mon javon. Cela veut dire que, il y a une sensibilité pour l'âge. Cependant, Alléluia, d'amon comprendre ça, pendant, l'âge là, la sorti. de il là, il a il a de sensibilité. Il range quoi pour l'âge là? La bêbée, je dire, c'est l'âge de l'éternel qui symbolisait la présence de Dieu. Est-ce que Isa, t'a quitté le tomber? Il n'a pas qu'à quitter le tomber. Là, c'est la présence de Dieu. Amen, amen. Non, sensibilité, Isa, gagné. Pre, alléluia, pas qu'à quitter, lâche-la tomber. N'expérience, Isa, fait. Il n'a pas qu'à quitter, lâche-la tomber. Amen, amen, amen. Connaissant de la loi qu'elle gagne, il connaît l'importance, lâche-la. La belle mon dieu, l'église. Levez-moi, on cri alléluia. Les Isaïe l'a chapéal tombe. Il dit sont pas quittés par les Il Ils ont eu une paris l'a Comment comprendre ça, monsieur l'éternel, peut fier faire l'ISA là pour là. La belle mon dieu, la belle mon dieu. Montre-moi comment peut mettre la faute Comment peut mettre la son sibout. Ils peuvent être fiers là pour là. Où on sait comprendre on peut être tellement fragile. Ils ont... Quand ils là, Il sont positionné dans le plan sacrificateur. Parce que, pas oublier, il n'est pas sacrificateur. Ils ont des Est-ce que les ah, est là? là. Ils ne pas là. Ils pas là. pas Ils ne je ne sais pas si Je ne suis pas là. Est-ce que l'église est la matinée? Mais puisque lui pose une action que le, le, le sacrificateur est de poser, D'où le périmètre de Dieu est sensible. Le périmètre de Dieu est fragile. Là, il est très bon. Si le périmètre est fragile, il est sensible. Je vais vous en parler. Est-ce que vous avez prié? La paix bon Dieu. La paix fonctionner en vertu des principes établis. La paix de Dieu La paix de Dieu Amen. Donc, nous gagnons en ce qui concerne les exigences. Nous gagnons première grande loi dans le périmètre là. C'est la loi de la prudence. Est-ce que l'Église est a la matière la loi de la prudence. Amen. Que nous joignent, Alléluia. La loi de la prudence. Amen. Et les chrétiens. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. Il dit. Amen. Soyez prudents comme le serpent. Et simples comme la colombe. Est-ce qu'on a l'église là? L'homme bien comprendre ça. Donc nous voulons exigir ça. Apprendons-nous dans le périmètre de prudence. La prudence est de mise. Est-ce qu'on a l'écrit ça? La prudence est de mise. Regardez. Si c'est vrai qu'il y a campel qui peut Regarde, cher Seigneur. Si je suis, sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a? Son prudence que l'a Amen. exercer. Amen. Tu vas vers oui. Et dans un Pierre 5, ans. Le verset 8, il dit, soyez saubes. Veillez. Votre adversaire, le diable, haut comme un lion, rugissant. cherchant qui, il devoyera. Moi, à fait prudence, je l'appelle mon diable. gardez moi, j'ai dit, prudence, -lye, prudence, -lye, prudence, -lye. prudence. -lye, prudence, -lye, prudence, prudence, prudence, prudence, prudence, prudence. Veillez, gardez, veillez, soyez saubes veillez soit réfléchir veillez soit parler la paix ben la ben veillez ve soit commenter la ben mon amen amen parce que comme nous bagay, sous faut sous terre la ben amen amen amen pendant frère l'open a veillé sur moi m'a sous sur lui m'a sous tête moi quand on passe il moi m'a sur lui la prudence elle te mise. Elle dit dans un périmètre là. La loi de la prudence. son grande loi que liée. C'est comme dans le bagaille. Il y a quand qu'à fait faillite. Sous-prudent, on va faire faillite, non? Amen, amen. Regardez, la prudence est capable de panier dans toute une série de faillites. Mais il faut prudent. Dans Matthieu 10, le verset 16 dit Soyez prudents comme le serpent est simple, comme la colombe. Donc, la simplicité, c'est aussi une loi dans le périmètre de Dieu. Donc, pendant le périmètre, là, je doit être simple, là, ben, bon, j'avais, Donc, comment me faire? N'importe quoi, un monde dit que je vais être oh, estomacé, là, ben, bon, j'avais, oh, guerre, je vais être monté, ou je vais être monté, je ne vais pas qu'à pas la rêve, amen. Il y a des gens qui sont tellement compliqués, ils ne sont pas faits, les liés. Regardez, dans on grimpe, on va tellement graser, là, ben, bon, j'avais, oh. L'évangile pas L'évangile ciel, là, il pas comme ça. Il Il Il Comment faire Comment faire ça? Il n'y Il Amen, amen. Alléluia, non fonctionné dans le monde de la matière. Alléluia, moun ka la bè moun ka gadeu. gade se nan ou, se vout gade la bè moun t'yave Comment faire interpréter Gadea? Au moins, c'est elle Gadea. Je la garde maintenant. Ma comprenne. Ma comprenne. Mounsa bonjour Gadeo. La bête mon jaleo. De boire consa problème ou gagne. Connecte ou pas collecte en haut. La bête mon jaleo. Moun qui collecte en haut. Liba guette en broussa. La bête mon jaleo. Libla dit ma fictionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La bête mon jaleo. De boire consa vos ateliers. Ou bah, oh! Alléluia! Donc, ou pas à frère, on va qu'à fragile comme ça. On va fragile comme ça. La paix, bon, tu vas voir. Elle dit que, chrétiens, qui dans le ciel, là, on doit être simple. On doit être simple, dans ça, on On doit être simple, j'ai une façon à penser, ou à, à réfléchir. On pas qu'à compliquer. Levez-moi une crée Alléluia, gloire. Allé. On nous crie Alléluia, gloire. On crie Alléluia, Gloire. Bon, autre exigence, on est dans le périmètre là. Qui exigence que l'on Nous allons aller dans Romains, chapitre 12. Le verset premier et le verset, le verset 1 et le verset 2, qui ça le dit? je vous exhorte. Donc frère, ne pas les compassions de Dieu. A offrir vos corps comme un sacrifice vivant elle est non sain. Agréable à Dieu. Il ce qui sera de votre part. Et qu'il raisonnable. Parce qu'on est dans périmètre là. Il y a un sacrifice de mort. et de sacrifice vivant. Là, il y a un dans le périmètre. un Là, il y a un pas de place pour cadavre, pas de place pour vous qui mourez. Il y a Et puis le Et puis le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Est-ce que l'église à la matière? pas Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous disez, Seigneur, quelle est la volonté de Dieu Ce qui est beau, agréable et parfait. Est-ce que l'église à la matière? Est-ce que l'église a la matière? Est-ce que sous l'évangile matin? Garde dans le périmètre là, pendant dans le périmètre là. Si est présent pas pour moi, la même Dieu a vers. Pendant dans le périmètre là, la même Dieu a La même Dieu a vers, dit toi huitième pas pour moi, la même Dieu a vers. Pendant dans le périmètre là, dit quoi pas pour moi, changer couleur pas pour moi, la même Dieu a vers. Pendant dans le périmètre là, amen amen, faut monde pas pour moi, la même Dieu a vers. Pendant dans le périmètre là, faut jeune pas pour moi, la même Dieu a on périmètre là pas pour pendant le périmètre là qui pas pour périmètre là nous pas pour moi alléluia Je blancher on ne marié les pour blanchi géré tu garçon tu ces femmes, tu chef femme Que à la mon diable, la mon diable, la mon diable, la diable, la diable. la pas pour moi. la ça, la la la la la Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Quoi, la place, Père, nous crie Alléluia Nous crie Alléluia Nous crie Alléluia Garde mon contrôle, bon contrôle là, dit, bon Jean Bouye. Garde le nom, je dis, bon Jean Il dit pas, garde, je périmètre peux pas exiger, bon Jean Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas exiger, bon Jean Bon Jean la Bible diable. La Bible diable. Alléluia. Et puis mon texte, moi, mais encore dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il dit que tout votre être, pardon, de l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé. Irrépréhensible, ça veut dire irréprochable. Lors de l'avènement du de devons sauveur, Jésus-Christ. Où est-ce que j'en Gardez mon encore, attendez. Gardez mon frère, ma soeur, bon j'en Bible a dit que tout votre être, la paix tout votre être. Si tu as en relief la trichotomie humaine, n'a pas de l'esprit, n'a pas de l'homme, n'a pas de corps. la l'esprit, loin, n'a pas corps, Amen, amen, amen. Amen, amen. Si comme nous, hein, ne moi ça. L'autre moi, moi, l'autre coulait, comment moi, moi, moi, moi, ça, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, Quand moi, moi, grimelle ça, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, où tu n'es pas au terre, où tu n'as pas au où tu n'as pas au terre, tu n'es pas au terre, tu n'es pas au terre, tu n'es pas au changer tu n'es pas au terre, tu n'es pas tu tu comment au terre, couleur comment pas une terre, C'est pour la au Amen tu moi pas au ça passe, ça passe. au Ça tu n'es tu n'es pas au pas vous avez oublié, entre nos fasses de questionnement, ça te passe même, ça te passe même. Je ne vais pas te songer de comme ça, même moi je dois pousser derrière, même moi je suis trop ça te passe même. La paix, mon la paix, mon est-ce qu'on a Est mangé Mimi? La paix, mon est-ce que c'est un mangé Mimouye? Alors, il y a son évangile bon, pour ces questions, oui. Donc, quand question, vous me connaissez ce que vous me connaissez pas de mouillet. Je mange pas allez, allez, allez, allez. mange pas pour vous. Mime, ou pas de mouillet. pas de mouillet. Je pas de mouillet. pas pas pas de les gens sont en train de que dit dit a dit Aïe aïe aïe. mon dit Le verset 15 dit Mais puisque celui Celui qui vous a appelé Est Saint. Vous aussi. Vous aussi bata de l'église en matière. Vous aussi. Dans toute votre corps. Soyez saints. Tout ça c'est exigeant vous ce périmètre là. Sans réserve. Soyez saints Dans toute votre conduite. Il n'y a pas à sortir de là. Est-ce que l'église à la matière? Alléluia, gloire. Celui qui vous a appelé saint, Vous aussi. Soyez sains dans toute votre conduite. Et voilà le texte, moi-même encore, dans Hébreu 12, le verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Où ouais, est la sanctification Son goulot, il est dans le périmètre là. la vie. Si dans le périmètre, là, on pas de sanctifier. Là, on a déjà vu. Là, on a déjà vu. Là, Parce que Dieu est saint. Il est saint. Alléluia, Dieu est saint. Et ça fait ça, mais ça dit qui pourra monter à la montagne de l'éternel. La montagne de l'éternel qui symbolise la présence de Dieu. dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ah, est-ce que l'église à la matin? Hein? Est-ce que l'église à la matin? Hein? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur qui ne livre pas son âme au mensonge. Et je ne veux pas tromper. Mais mon, vous travail. Amen, amen. Et la sainteté de Dieu pas compatible avec La sainteté de pas compatible La belle mon Dieu, Et chaque fois pas ou pas venu pour dire fatra amen. Et dans et venu pour dire là. pour Là là, qui est capable de jouer dans deux périmètre là. Ceux qui sont dans le périmètre de Dieu, peuvent jouer des avantages multiples. Est-ce qu'on veut dans le périmètre là? Qui ce qu'on veut dire dans le périmètre Et ça fait, faut faire prudence. Vous pouvez remarquer que le pire est tombé sous la ligne, non, qui est en ralicot. Vous avez dit, vous avez dit, vous parce que y a et pourquoi contrôler, vous êtes souvent dans la prière pour dire, Comment priez là Est-ce que vous priez sous là bien, moi, Là, ben Comment vous là Est-ce que vous me sous là Parce que les sous ligne franchi. Là, ben qui s'allie là, Un demi périmètre là. Des bagarres m'ont besoin. Des glaces m'ont carrément dans le là. Et ça y est. Esaïe chapitre 6 Esaïe trouvait dans le périmètre de Dieu Ah, la paix mon Dieu a volé. Je lui a dit, mais l'année de la mort du roi Rosias Mais ça, pendant Esaïe il y a un périmètre, mais ça le fait Esaïe vient de la qui avec la vision spirituelle Quel est-ce qui est d'accord avec la vision spirituelle maintenant? Il dit, je vais l'éternel le assis sur le trône, très élevé les pains de sa robe remplissaient le temple. Des seraphés se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couraient le visage. Deux dont ils se les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Alléluia, Alléluia. Et puis pour voir a parlé. La voix parlait. Alléluia. Regardez tremblé jusqu'à fond de mol par la voix qui retentissait et ça a dit malheur à moi je suis un homme perdu m'habite dans mes ton peuple bouche peuple en sale et bouche moins sale la mon dieu, mais mes yeux ont vu le roi la mon Dieu en de périmètre là, il y a ce qu'on appelle l'expérimentation personnelle. Il y a madame qui arrive dans mon Dieu, il y a qui mon Dieu, il y a qui mon Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Quand on est de périmètre là, il y a la peau de mon si pas tête, pas pied, alléluia, je pas pied, pas sang, nous garder un phalange et la ou pas quand périmètre là pour sortir sèche gardez mon bon de a dire ouapé bagaille quand même on bagaille quand même des pouvle va venir en dans permettre la guerre le bien Dieu t'en périmètre la guerre pasteur de guerre attendez en dans permettre là alléluia si me pas on grager ma veut on grasse oreille si pas on grasse oreille ma veut on grasse nez si pas on grasse nez ma veut on grasse bouche si pas nos grâces bouche ma veut on grasse Dieu alléluia alléluia alléluia Alléluia, Alléluia, que bon Dieu bénit l'église ce ma matin. C'est le bagage qu'on a pour y mettre la guerre. Wabouen, sous-cherché, Wabouen, sous-cherché, Wabouen. Gardez-moi le droit qu'on a dit, sous-cherché, Wabouen, de vous chercher, Wabouen. La bébé mon diable, la bébé mon Amen, amen, amen, amen. Il y a du miel dans le rocher. Alléluia. On doit peut mettre la On doit peut mettre la miel. Il y a toutes sortes de grâces. On doit peut mettre la guillette. d'accord. doit être mettre la là. Avec un la, la Bible la belle la Bible la Bible, comme nous là où On peut mettre On qui pour Il suffit d'être dans le périmètre. Alléluia. Alléluia. Et depuis là. Amen. En tant périmètre il y a ce qu'on appelle la loi. La loi d'alimentation. Alléluia. En tant périmètre là, il y a ce qu'on appelle la loi d'alimentation. Pendant dans le périmètre là, on va alimenter. Alléluia. Amen. Pendant le périmètre la boutie, où well est l'offre l'opère du force Il est well en défaillance. Où est au temps dit Il connaît nos défaillances. Nous chités de chaque jour. Est-ce que l'église a la matin? Dieu connaît la défaillance. Alléluia. les défaillances Oui, il fait surface. Bien. Amen. Amen. La chute au lui paraître. Amen. Il subit à notre faiblesse. À notre faiblesse. Alléluia. Regardez. Il qui quitter comme ça. Là-bas, la En énergie spirituelle. Il y a des leçons À travers le cantique, ça. On d'alimentation. Qui connecte. Alléluia. Avec le ça on doit balancer quand là. cla ou senti ou après ce voir ou senti ou pas même mon encore ou senti ou passer dans l'autre dimension ou senti qu'on bagarre en alléluia amen amen amen alléluia Que mon dieu béni l'église imateur Que mon dieu béni l'église imateur et mon dieu béni l'église imateur et mon dieu béni ou la route ou alléluia ou pas capable de jouer. Ou pas qu'à bas yes. De pour disposer à prendre jouen d'aller. Disposer pour disposer à prendre. Alléluia. Et ça fait qu'il faut faire violence. Il faut faire violence avec l'esprit. Parce que la présence de Dieu, c'est avec l'esprit pour saisir. Yes. il y a un problème pour pas saisir la présence de Dieu. Il y a un problème pour ça. Il y a un c'est dans le dernier temps, bon Dieu des provisions en abondance et en duper y mettre là mon sécurité. Mme Don Magaye, tu as déjà pas éliminé on en peut pas mettre l'oeil. Gallois me regroule à on tu peut pas éliminé déjà en duper y mettre là. Si tu as pas éliminé déjà, on en peut pas. mettre Alléluia, aïe aïe aïe aïe aïe. Si demain pas finir, avec nous là, en duper y mettre là vie. Si l'on ne m'a pas mangé bien, on à Si d'autres ne m'a bien, on ne peut mettre la Si l'on groupe manger, bien, on la on on on on La même On doit mettre la gavantage. avantage. on gavantage. été avantage. moi ce Gavantage, on la L'un de l'éternel campe autour de ceux qui le créent, les arrache au danger. Le mal est souvent le juste. Mais l'éternel, l'en délivre toujours. La même Amen.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 tu verras la récupération des méchants. Tu as la matière, pas faute diable, tu as la matière, pas faute de Dombala, tu ne pas Alléluia. Amen, amen. Des gens qui des complots qui ont monté sous l'eau. Ou pas même qu'on est. Des complots dans nos voisins. Des complots tout côté qu'on fait. Des mots à travail, sous nos cieux. Mais l'éternel campé pour. Il ne permettra point que ton pied chasselle. Quand je marche dans la vallée, David son d'un peu mettre quand je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ah, tu es avec moi. Est-ce que vous le dites ce matin? Je ne crains aucun mal car ah, tu es avec moi. Et pendant la de mon on peut tirer, mettre la la bête mon javel, on uh, uh, la, la, ben amen, amen. la gros blindage spirituelle on mon javel, et ça fait pendant que on on un un peut mettre la paix. mon on on peut la peut mettre la mon javel, tout un contre toi sera sans effet. Allez, la tout un dit ça, contre moi sera sans effet. Tout un projet contre moi sera sans effet. Vous connaissez comme kidnapping, mon Dieu, pas pour les gars. La belle mon va, la belle monchère va. Vous connaissez comme un Jésus-Christ pour les gars. On est dans le périmètre là. La mon dieu va l'église là. Levez-moi, on crie, alléluia, gloire. On crie, alléluia, gloire. On crie, alléluia, gloire. On crie, alléluia, gloire. Que bon Dieu nous grâce, levez-moi. Que bon Dieu nous grâce, amour. nous amoure. Alléluia. Capable. Reprendre grâce sous la vie. Alléluia. Oh, Alléluia. Que mon Dieu ait bon, une conviction davantage pour être la caille, pour être un périmètre. Que mon Dieu ait une conviction qui compte bénir, capable de nous, que bon Dieu bénisse.